On peut dire que j'habite à depuis 1990, mais qu'au préalable, j'avais fait l'acquisition d'une maison en ruine en 1967, 50 ans déjà. J'avais réalisé sa remise en état, d'où ce goût de faire revivre ce qui était voué à l'oubli. Peut-être que cette pensée et ce pouvoir-faire m'ont amené, à l'âge de la retraite, à prolonger ses idées à travers l'assemblage de vieux outils et de me découvrir un goût artistique. Mais l'encouragement m'aura été donné par des personnes heureuses de retrouver un peu de leur passé en revoyant ces vieilles bêches, râteaux, pelles, etc., ressortir de derrière à la maison, là où l'on met ce que l'on ne veut pas jeter. J'ai toujours aimé me définir comme un sculpteur amateur, car je n'ai aucune formation dans ce métier, et je pense toujours que l'amateur met tout son savoir et ses possibilités dans ses œuvres sans calcul. Et ça, c'est me démontrer, moi je suis comme ça. voilà J'aime montrer et discuter mes de mes réalisations et il m'arrive parfois d'apprendre la réelle utilisation de certains objets. C'est vrai, il y en a qui m'ont dit ça, ça faisait ci, ça faisait ça. Certains ont la passion de faire revivre des châteaux, des églises, des maisons ou toutes sortes de choses. Moi, les outils. Ça, c'était un sacré portail, hein. Il est là-haut, là-bas. Christian un Suisse. Là, on a exposé un Il a changé son portail qui avait 100 ans. Et euh, tout en bois, bien sûr, épais comme ça et tout, et avec ses peintures. Et il a, bol... il a eu la bonne idée de me dire, euh, une fois qu'il a été dépendu, il m'a dit Tu veux récupérer les peintures, prends-les. Alors j'ai été les prendre, mais c'est tout. Je ne sais même pas si un jour ou l'autre, elles serviront à quelque chose. Mais pour le moment, elles sont là. Parce qu'il y a quand même 100 ans de bons et loyaux services. Voilà. Alors moi, je garde les choses comme ça. Et puis après, un jour ou l'autre, tant aussi bien. C'est de là que j'ai besoin. Et vous voyez, par exemple, quand on parle de projet. Eh ben, ben ça, ça me pète des fois quand je suis ici, je suis en train de tourner ma tête là et de faire un truc comme ça, puis d'un coup je regarde à côté et je me dis ah, pourquoi pas ça, et alors pourquoi pas ça, et pourquoi pas lui, ouais oh, rien hein Qu'est-ce que pourquoi pas lui Il faut dire quand même que je suis assez porté sur ce qui serait les, les oiseaux. Alors là ici je vais certainement trouver quelque chose qui va ressembler à un bec ou à je sais pas quoi, j'ai pas que Non, pas pensé, On va essayer de mettre Alors, c'est pas un peu la tête, ça Un artisan, quel qu'il soit, c'est un gars qui travaille de ses mains et de sa tête. C'est bien vrai. Hein, je veux dire c'est pas un bureaucrate c'est pas un ingénieur assis derrière, surtout à l'époque actuelle, derrière un ordinateur qui se décolle le cul de sa chaise le soir à 7h parce qu'il faut rentrer voir le pastis. non, euh, l'artisan de l'époque euh, d'ailleurs il y a encore hein, les artisans maçons, les artisans plombiers et tout ça, euh, ils sont bien obligés d'avoir un savoir-faire hein. et ce savoir-faire bon me ben, disons bien franchement je pense que nous l'avons, nous l'avons et nous l'avons encore. Euh, C'est un petit peu dommage que ça se perde parce que euh, l'apprentissage directement sur place était beaucoup plus porteur à mon point de vue. Voilà. Parce que maintenant, eh ben, euh, on voudrait rentrer dans la vie active simplement parce qu'on a appris quelque chose aussi sur un banc. Moi, je veux bien, mais euh, à ah, mon mais... point de vue, il y a une marge. C'est tout. Souvent je dis, c'est là que je passe le plus de temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent pour savoir combien de temps je mets pour faire les choses. Je mets plus de temps avant d'arriver là où c'est qu'après. Là maintenant, quand je vais, puisque j'ai toutes les pièces pour réaliser euh, ce, ce, cet oiseau, où on fait ce qu'on voudra, et eh bien... Euh, euh, je vais après nettoyer toutes les pièces, mon petit établi, je vais les assembler et tout ça, mais c'est surtout avant que je passe tout le temps, hein, parce que je ne peux pas construire au fur et à mesure, il faut que j'ai la certitude que j'ai à peu près tout ce qu'il me faudra pour le faire. Et là j'en ai une autre dedans, hein. il y en a un autre ici, il y en a un autre là, c'est comme ça que je vois il y a beaucoup de gens qui me disent, quand je vais sur une exposition, ils me disent « Moi, tout ce que vous avez, là, euh, je l'ai dix fois à la maison pour le faire, ça. Mais je n'ai pas l'idée. Oui. Bah, » C'est tout, ça se comprend un peu, quoi, hein, c'est tout. Alors que moi, quand des fois, les gens, ils me disent « Je l'ai en plusieurs fois », il est vrai que j'ai vu euh, des gens avec des outils qui sont posés sur les étagères ou qui sont comme ça et tout, je veux dire, moi je les vois, puisque je les ai assemblés, je me dis, pour eux quoi, ils pourraient quoi, s'ils voulaient. Alors c'est mon petit berger, c'est mon petit, ma petite Bobie, qui a remplacé d'ailleurs la chèvre et le petit berger qui sont actuellement à Luçan sur le chemin des arts. Des fois, mon épouse me le dit. Elle me dit, tu vas pas mettre de partout. Je sais pertinemment que si un jour ou l'autre je fais pas ça, je me demande à quoi je vais me mettre. Et parce que je suis quelqu'un qui faut qu'il ait l'esprit occupé. Je sais pas si vous me suivez. Il y a des gens qui peuvent vivre sans ça. Moi, je peux pas. C'est tout. Bon, voilà. Il faut que j'ai l'esprit occupé. Alors, il y avait quelque chose qui m'aurait tendu les bras. C'est le fameux ordinateur. Ça, si je m'étais mis là-dedans, euh, ben, j'y serais certainement. Et ça, je me suis raté au départ. Je n'en ai pas eu envie. Euh, J'ai trouvé cette absence de gens, quand ils sont dans leur ordinateur, on ne les voit plus, la Terre peut péter autour d'eux là-bas et tout ça. Euh, J'ai pris le côté, euh, le côté négatif, alors que c'est un bel outil. C'est un bel outil qui apporte beaucoup, qui est mais qui, qui ne stimule pas, le, le, le, le, et ça stimule pas les neurones. Il n'y a, a qu'à lire, il n'y a qu'à écrire et tu as la réponse. C'est pas ça Eh <rire> bien oui Alors là, j'avais voulu représenter le monstre du Ness Il est fait avec une très très vieille chaîne qui était tellement durcie avec la rouille que euh, je l'ai mise en forme à coups de marteau. Alors voilà. Là à côté, j'ai fait mon petit hippocampe, voilà aussi, qui est fait à peu près dans les mêmes conditions. Et je me suis amusé à faire deux trois poissons hein, qu'on puisse imaginer, toujours hein, imaginaire. Hein. Voilà.